Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calque. Nous avons vu dans une autre vidéo comment déplacer à la souris une colonne ou une ligne en une seule étape. Nous allons voir maintenant comment raccourcir ce déplacement quand la source et la destination sont éloignées dans le tableau. Nous désirons par exemple déplacer ces trois lignes entre la troisième et quatrième ligne du tableau. Utilisez le menu fenêtre scindée. Puis l'ascenseur ou les raccourcis clavier ou toute autre méthode pour afficher la destination et procéder au déplacement entre sous-fenêtres. Lancer de nouveau fenêtres scindées pour fermer les sous-fenêtres.